Bienvenue sur Stuffy, Aujourd'hui, je vous présente la balance connectée Body Cardio de Weefings. Weefings a toujours été connu pour ses balances connectées. Cette année, ils ont sorti leurs deux nouveaux modèles, la Weefings Body et la Weefings Body Cardio qu'on teste depuis quelques mois maintenant. Euh, la la Weefings Body Cardio, très simplement pour moi, c'est la meilleure balance connectée du marché. Euh, elle est reliée donc à une application. Vous pouvez vous connecter soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Et lors de la pesée, donc il y aura bien sûr votre poids, c'est bien mieux pour une balance de pouvoir peser la personne qui monte dessus vu que c'est son rôle, mais aussi l'IMC, l'indice de masse grasse, l'indice de masse graisseuse, l'indice de masse osseuse et l'indice de masse hydrique il y a aussi le suivi du rythme cardiaque donc à chaque pesée la balance va prendre votre rythme cardiaque et surtout mesurer la vitesse d'onde de poux qui est une mesure qui, est pour, qui permet de suivre la santé cardiovasculaire cet indice là euh, il n'est pas très intéressant pour moi les plus intéressants c'est les indices de masse musculaire et de masse grasse plus mon poids le bilan depuis trois euh, mois que je la teste c'est que j'ai pris du poids voilà très simplement euh, c'est des choses qui arrivent maintenant je fais des vidéos youtube donc je vais essayer d'en perdre un petit peu. Vraiment, euh, on retrouve ce que j'aimais dans la Smart Body Analyzer. C'est cette appli où vous voyez vraiment, quand vous faites des efforts, si ça paye ou pas. Et quand vous ne faites pas d'efforts, bah, vous voyez que ça paye, mais dans un autre sens. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur la WeThings Body Cardio. Et je vous donne rendez-vous pour toujours plus de tests sur la chaîne YouTube de Stuffy.